Archive secteur XV234 Site d'exploitation scientifique Registre stratégique classifié important Sensibilité niveau 3 Surveillance régimentaire aux ordres du commissaire matriculé 20C313 Statut Delta Charlie Delta Téléchargement des data online Secteur sous quarantaine suite épidémie virale Data manquante. En cours d'exploitation depuis relais de communication principale. Niveau d'alerte maximale détecté. Contact Xenos. Positif. Engagement combat. Positif. Secteur sous contrôle. Négatif. Demande d'évacuation en cours. Cible prioritaire. Chercheur matriculé 20 C015. Demande d'engagement compagnition. Projection imagerie tactique. On démarre ce rapport de bataille avec l'arrivée des renforts Sion, qui se sont positionnés autour du relais de communication. On a le seigneur de, de l'armée tyrannique qui est en plein milieu des lignes de l'Astra Militarum. Il va falloir s'en débarrasser non seulement parce que c'est une menace mais aussi parce que c'est une cible prioritaire. Et il va falloir aussi euh, endiguer chacune des vagues euh, d'assaut tyrannide et que le Jenny Stealer avec euh, les ressources à la disposition de cette armée Astra Militarum en utilisant notamment les réseaux de défense de la base, ses relais de communication et bien sûr, son canon. Ouais, alors premièrement, j'ai changé de t-shirt. Ça c'est hyper important parce que je peux des dessous de bras donc j'ai changé de t-shirt. Deuxièmement, j'essaye de mettre un petit peu d'anticipation dans mon plan, euh, notamment avec l'arrivée des Sions où je sécurise la fin de partie euh, en mettant un maximum de gars autour de la du relais de communication pour avoir un minima à un point. Il euh, y a évidemment le, le centre de la table qui est problématique parce que j'ai euh, le prince tyrannide qui est au milieu et donc qui conteste... Euh, plus ou moins le, le point central, mais c'est surtout qu'il va pouvoir, euh, si je m'en occupe pas, bah, tuer le scientifique relativement facilement. Euh, il faut gérer les masses euh, que sont euh, les arrivées tyrannides, euh, notamment l'ensemble des, des guerriers avec les carnifex dans un coin, et euh, dans l'autre coin, les gardes des ruches avec euh, tous les tarbagontes. Donc clairement, sur ce T3, je me focalise sur ce coin-là, euh, pour la simple et bonne raison que les gardes ayant des, des tirs sans ligne de vue peuvent mettre un terme à, à l'action de mes, mes tirs sans ligne de vue à moi. Donc il faut absolument que je les protège. Euh, ces tirs sans ligne de vue sont donc euh, la Wyvern et la Manticore. Donc il faut absolument que je protège. Donc, pour ça, bah, il va falloir que, que je fasse tomber euh, le bastion et que je mette un maximum de tirs sur ces gardes tout en empêchant les gones de troupes avancées. Donc j'ai quand même un certain, un certain volume de tirs pour pouvoir faire ça. Après, il ne faut pas que je me foire euh, sur mes jets mais bon, ça c'est des donc on n'y peut rien. Et euh, donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut gérer. Ensuite, euh, ce côté-là, clairement, je pense qu'il va être perdu parce que euh, les bull Green ont déjà largement fait euh, leur boulot, mais je pense qu'ils ne vont, vont pas tenir euh, la dragée haute face euh, aux, aux guerriers et aux carnifex combinés. Et, euh, et j'ai la menace immédiate des, euh, des gens stealers qu'il va falloir... Euh, aussi euh, traité, mais bon, je pense que avec les Torox, euh, cette escouade là va partir relativement facilement. Euh, avec mes 30 euh, conscrits, même si c'est des conscrits, je pense qu'au laser, je peux quand même bien amenuiser aussi les euh, les Steelers. Enfin, Poulki a atomisé le décor qui protégeait les Hive guard Il est l'heure pour lui maintenant de déclarer, de déchaîner les enfers avec les fuseurs Sion qui sont arrivés en FEP. Donc on est en plein cœur de la phase de tir grand moment pour l'Astra Militarum puisque Poulki est arrivé avec toutes ses réserves. Alors il a atomisé euh, le bastion qui était là et qui permettait de camoufler les Guards et ensuite il a ouvert le feu avec les fuseurs, les plasmas euh, qui sont juste ici, ce qui lui a permis eh bien d'enlever 5 euh, Guards. Il a aussi tiré dans les Gaunt, il a commencé à enlever des Gaunt. On avait une escouade ici d'Acolyte qui n'est plus là, qui est mort aussi sous la saturation euh, des GI. Ensuite, son escouade de fidèle plasma a enlevé 3 PV sur la cible prioritaire. Donc ça, c'est plutôt stylé. Euh, il a, avec son Stormlord, activé le Stormlord pour tirer avec ses armes lourdes dans le corps à corps. Et euh, il a atomisé le pauvre Stormlord euh, sur des jolis tirs de canon laser assez chanceux. Donc le Stormlord n'est plus de ce monde dans cette partie. Il aura disparu de cette planète. Les deux châssis que vous avez juste là-bas... Euh, Pierre, je me rappelle plus le nom des châssis. Ce sont des Torox Prime. les Torox Prime, ici, qui étaient engagés d'un côté avec des Steelers et de l'autre côté avec des acolytes, se sont débarrassés euh, de ces cafards gênants qu'il a engagés au corps à corps, donc il a réussi à les dégager. Euh, et voilà, il lui reste encore quelques unités à tirer, notamment sur le séquençage. Euh, il va d'abord faire tirer son les Ross pour avoiner sur les Steelers. Et, euh, et puis après, on verra ce qui, sur quelle euh, pointe d'artillerie il euh, finalise sa phase de tir. Je vous propose qu'on découvre immédiatement les tirs du Lemon Russ. Il envoie plusieurs euh, tirs de plasma. Il, alors, donc il a le, la tourelle éradicateur qui fait des 6 tirs de plasma, les affûts qui font des 3 euh, chacun. Et avec euh, ma doctrine de régiment, je peux relancer ces dés. Euh, en plus ils ont la règle Blaze, donc du coup je peux me fiabiliser mon nombre de tirs mais je peux aussi être gourmand en allant en chercher un peu plus et enfin j'ai aussi un canon laser sur euh, sur la, la, la coque du, du Lehman Ross et j'ai bien sûr lancé l'ordre pour reroll les 1 donc je vais logiquement balancer pas mal de tirs donc en démarre, pour la les... tourelle euh, je vais relancer celui-là c'était un 5, un 5 donc, le monde l'a vu Tac, ça nous en fait 3 3 2 pardon et ça, ça, fait, voilà. ça fait quand même pas mal de, tirs de ça fait pas mal de tirs de placement ouais. je pense que je surchauffe pas évidemment évidemment je ça je ne touche pas sur des deux parce que c'est quand même un peu trop facile sinon et moi, j'ai de Ça c'est juste la touche, je crois. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Euh, après si oui, c'est vrai, non, vrai. tu. Vrai. Tu blesses à voilà. tu blesses à 3, non à 2. t'as force 8 Ah non, j'ai t'as force... pas surchauffé. Ouais, non, j'ai pas surchauffé. Donc c'est un, un bon tir de de Zob, un bon oh, tir D'accord. Ouais, euh, ouais. a... mais après en même temps, il s'était bien chauffé toute la partie le, le gars dans son les Manros. Moi, j'ai de la vue à 5 de Steeler et j'ai en... envie de te troller, de t'humilier et de faire un double réussite sur les invus. Non, ce sera un double échec. Mais c'est pas grave parce que pour rappel, j'ai passé un fil no pain sur Steeler. Oui. Et, euh, du coup, euh, je vais avoir un fino à 5. Ok. Très bien. Je ne toujours pas voilà. Ça fait deux morts, on est bien là. Et soir. la tourelle, maintenant, qui tire une deuxième fois. Et oui, puisque tu n'as pas bougé. Euh, ça fait trois. de toute façon, c'est un, oui, c'est Mais je fais 6, donc c'est très ouais, bien. 6 oh, soit-il. Voilà. Ah, un 6 soit-il. Hein. Oh. Hop. Est-ce qu'il est qu va faire ah, un bah petit peu voilà. mieux? Ah, bah voilà, on ça est Ça commence à, là. à causer. On est sur du 3. Voilà. Donc là, là, tu m'en tu as tué deux. Deux précédemment, ouais. et là tu vas m'en tuer trois en plus. Attends, il y a les films de pain. Il y a les films de pain. Ah oui, c'est vrai. Voilà. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, je tente. Contrôle, ça y est. Ouais, c'est ça y est. Donc et le canon laser qui blesse. Le mec c est sur du six, moi aussi. Non, pas moi. Donc tu m'as tué au combien, total Quatre. Euh... Quatre. Quatre. Ok. Enfin, là, c'est le nombre de dommages. Et six. Donc euh, même On si as... tu vas pas faire six films de pain, hein. Bon, grosse déception de mon tank commandeur pour ce tour-là, mais c'est pas grave. J'ai la Chimère qui va tirer à, ensuite avec son lance-flamme et son multi laser Puis euh, la Wyvern et euh, en fonction des résultats de la Wyvern, je verrai euh, si je mets la Manticore aussi dedans. Euh, parce que clairement, il faut que je me débarrasse de ces Stealers. Donc c'est parti pour les tirs donc fin de cette phase de tir, euh, ben, en fait les tanks n'ont pas réussi à venir à bout des, des stealers, donc il va falloir que je m'en charge, ce qui peuvent être vraiment vraiment problématique. Donc je pense que les trois gardes restants euh, cachés derrière le poteau et la chimère vont en faire une double charge pour essayer d'enlever de, encore un ou deux gars si possible. Euh, au centre de la table, mes conscrits vont évidemment charger la cible prioritaire pour essayer d'enlever encore trois points de vie euh, si possible mais surtout pour faire un écran de protection devant le, le scientifique pour éviter qu'il se fasse prendre au corps à corps. Euh, et euh, nous allons également avoir une charge des de l'escouade d'infanterie sur les pour parce que c'est stylé de l'infanterie contre des Gaunt, ça va être un peu un combat de poulpe. Mais surtout, surtout la charge la plus stylée, ça va être la marche arrière de l'enfer de notre Stormlord qui va aller charger, euh, bah, je pense, sur... Euh, euh, sur les venoms ou un truc comme ça pour pouvoir aller se mettre bien au milieu comme ça si jamais il pète il va faire des morts et, euh, et de toute façon c'est une menace que Tourop aura à euh, gérer sinon il sera euh, bien embêté donc euh, je suis content parce que l'ensemble de mes charges ont réussi y compris la charge stylée du Stormlord en marche arrière euh, l'avantage c'est que j'ai pu bah, bien placer euh, mes conscrits tout autour de la cible prioritaire au centre j'ai également fait mon petit cordon de sécurité autour du scientifique donc c'est déjà une très très bonne chose maintenant il va falloir voir euh, quels vont être les résultats des corps à corps clairement euh, au centre je me moque du résultat, l'idée c'était surtout de bloquer le, le, le prince tyrannide ce qui m'embête énormément c'est sont euh, les stealers. mais on va voir, euh, je pense que je vais commencer par ces corps à corps là et ensuite ça va être juste euh, des corps à corps euh, plaisir entre guillemets on va, voir, euh, on va voir ce qui va se passer mais euh, il y a vraiment deux, deux grands, enfin un corps à corps euh, déterminant euh, sur ce taux là Bon, évidemment, euh, les corps à corps au centre de la table avec la menace prioritaire n'ont rien donné de la part des conscrits. En même temps, c'était euh, quelques attaques qui touchaient à 5 et blessaient à 6, mais il fallait le tenter. Puis comme l'a dit Poulki, ça lui permet de loquer la 6 prioritaire au milieu de la table, mmh. protéger éventuellement son scientifique en plus. Euh, ensuite, on a eu euh, le corps à corps qui a enlevé quelques gaunt d'un côté et quelques GI de l'autre sans plus si ce n'est qu'encore une fois il vient il vient bien bloquer la zone et il vient contrôler en fait l'avancée des tyrannides. si c'est c'est bien ça le, le but de la manœuvre évidemment euh, de ce côté là, sur le flanc euh, bah, les Bull Green ont fait le taf parce qu'ils ont bien tanké le, le patriarche. Au, au final il n'a perdu qu'un seul patriarche. Euh, il et a perdu qu'un seul Bull Green ouais. Ouais. Et, euh, et le patriarche euh, bah, est encore engagé au corps à corps et euh, le véhicule a perdu 6 PV puisque, euh, puisque la loi du Bull s'est appliquée <rire> sur ce châssis à grand coup de matraque et il a enlevé 6 PV et il a tué les deux petits acolytes aussi qui restaient euh, autre fait notable, c'est qu'évidemment les Steelers, on l'avait, euh, les trois pauvres gardes qui ont fait leur baroude d'honneur en pensant pouvoir sauver euh, euh, leur leur chef, mais euh, les stealers vont pouvoir faire leur life. Et euh, évidemment, le Stormlord, lui, qui a fait sa grosse marche arrière, s'est coté et n'a absolument rien fait. Mais comme l'a dit Pulk'i, le but, c'est en fait d'aller euh, potentiellement mourir dans mes rangs. Donc euh, voilà, on arrive à la fin du tour de Poulki. Pulk'i, ce tour, comment tu le sens mais... euh, que, Ça Ça dit quoi euh, ça dit que ça s'est plutôt bien passé en fait parce que j'ai bien lavé et j'ai pas de... j'ai plus trop de menaces immédiates. J'ai quatre styleurs qui vont être dans mes lignes mais j'ai juste quatre styleurs qui vont être dans mes lignes. Donc euh, en termes de menaces ça va, c'est pas non plus trop euh, trop l'horreur. Donc euh, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. On passe sur le tour 3 des tyranides. C'est parti, tour 3 des tyranides. Donc là euh... Tour 3 des Tyrannides, euh, Poulki a bien manœuvré sur, euh, bah, sur sa phase de mouvement et puis sur sur sa strat qui a été de bloquer la cible prioritaire au milieu de la map de façon à bien protéger sa cible prioritaire à lui. Euh, il a aussi bien lavé la menace immédiate sur son scientifique qui était évidemment les Steelers, ils sont 4. Euh, ça peut être suffisant ouais. pour réussir à aller choper euh, le scientifique, mais il sait quand même. Les gardes se sont vraiment mis en situation de, de protection autour du autour de ce gazier, donc il va pas être accessible de suite. Mais je peux déjà euh, me lancer en, en bombe dessus. Euh, J'ai évidemment aussi mes euh, mes bons vieux. Euh, J'ai évidemment mes bons vieux aberrants qui sont dans le châssis et qui vont pouvoir débarquer, se projeter et pareil rentrer par les petites coursives euh, le long des conteneurs pour aller encore une fois le but, ça va être de chercher l'objectif au centre et chercher le scientifique. Je pense que euh, j'ai pris trop la foudre sur le côté avec les Hive Guard euh, pour pouvoir aller prétendre à récupérer le relais de communication. Donc, euh, j'envoie les ordres synapses qui est de dire on se concentre sur deux objectifs puisqu'il en, en faut trois pour gagner la partie. On lâche le relais de communication et on se concentre sur la cible prioritaire et la zone d'atterrissage. Donc, euh, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, voir comment les tyrannies ont manœuvré. Ok, j'ai donc fini mes mouvements globalement euh, ce que je vais faire ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai envoyé mes Steelers en missile bombe l'idée c'est de se dire que de toute façon euh, on est bien ici au show corps à corps donc les Steelers vont se jeter dans la mêlée et essayer de creuser un petit peu l'unité de, de cadien pour euh, l'unité du, du, de pulki pour faire des morts et aller chercher la cible prioritaire. De ce côté-ci, enfin côté euh, plan droit pour euh, le côté tyrannide, l'exocrine elle a pas bougé parce que le but ça va être de passer euh, le sort chronos et, euh, et de le stratagème qui va le faire passer à Damage 3 et d'aller buter le Lehman Russ. Parce que le Lehman Russ va être la menace qui peut euh, qui est clairement la menace qui va ralentir l'avancée de mes aberrants. Et là, mes aberrants, ça va être un truc très compliqué à lui à gérer, parce que une fois que je suis rentré dans cette zone-là, là, dans la zone, euh, dans le petit corridor euh, où il a judicieusement laissé des mordiants. Une fois que je suis rentré là, il va avoir énormément là, énormément de mal à gérer cette unité-là. Côté euh, bull green, j'ai dégagé tout ce qui était engagé au corps à corps et les bull green vont ramasser la foudre. Ils vont prendre les guerriers tyrannides, les carnifex, donc normalement ça va dégager. Si ça ne dégage pas au tir, ça dégagera au corps à corps, mais euh, on se débarrasse de cette menace et on avance le flanc là-bas, il l'a très bien géré de son côté. J'ai fait avancer mes véhicules, j'ai gardé un petit bloc un petit bloc solide pour m'assurer en fait de faire avancer je sais que mes, à, à terme, mes, euh, mes petits Gaunt vont mourir, mon Hive va mourir. Mais j'ai mes deux châssis et j'ai mon Broodlord. Et donc, en fait, mes deux châssis vont être ma limousine de protection pour l'avancée du Broodlord. Euh, pour continuer à mettre la pression vers euh, le, le relais de communication. Bien qu'il il me semble être perdu, mais on ne sait jamais. Sur euh, sur un malentendu, une petite percée du Broodlord, ça peut lui piquer les yeux. Euh, voilà, on passe à ma phase de magie. Et après, je vais passer à ma phase de tir. Et surtout, on va savoir si l'exocrine arrive à éliminer la c'est parti donc là euh, je vais faire euh, évidemment je vais faire tirer l'exocrine comme je vous l'ai dit le sort chrono s'est passé euh, ce qui va ce qui est assez intéressant ça va permettre de générer des touches supplémentaires sur euh, du sur du 6 et comme l'exocrine n'ayant pas bougé elle a plus 1 pour toucher et du coup ça va générer des touches supplémentaires sur du 5 euh, ce qui fait que je vais, je vais avoir 12 tirs qui vont toucher sur 3 plus je vais relancer les 1 parce que je suis chrono, c'est que je n'ai pas bougé. Donc celui-là, je vais le relancer. Tu fais pas mal de 6. Euh, donc là, le, le tir est vraiment ignoble parce qu'en fait, c'est je fais des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Je génère 7 touches supplémentaires. Donc le 2 est un échec. Par contre, euh, il prend 7 touches supplémentaires. Voilà, Ça, c'est la, la base. Donc ça, c'est plutôt ah, cool. cette touche c'est 7 touches, est pas 7 tirs où il faut que tu le un peu toucher, c'est ça qui est, est bon. Beau, est ça génère une touche en plus. Et euh, donc là, ça va être des tirs de force 7. PA-3, normalement c'est 2 damage, sauf que j'ai passé un stratagème qu'il passe à 3 damage. Ça va être bien parce que sur son châssis qui est en du 8, ça va me permettre de vraiment euh, être sûr de lui faire mal. Donc là, on est sur du 5. Oh là là Alors là, ça picote un peu les yeux parce que on est sur un truc un peu Krados. Euh, ça, c'est les sauvegardes que tu as à faire, PA-3. Donc tu as une save à 3, sauf que tu as ah, une invulnérable ouais. à 5, n'oublie pas, dans le scénario, tu es dans le dôme. Tu tes deux dômes actifs, donc en gros, t'as as ça d'invulnérable à 5. Ouais. Enfin, j'ai euh, un vulnérable ou save à 5 de toute façon parce que j'ai le tank Ace qui le passe à sauvegarde à 2 puces. Mais c'est voilà. plus stylé dans le scénario de dire que Mais est, en on effet, tu as raison. Allez, c'est parti. C'est 3 dommages à chaque échec. Il, Inspiration. Va, mourir. il va mourir. Non. Mmh. T'en réussis 5, c'est plutôt pas mal. Par contre, tu perds 6 x 3, 18 PV. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il explose euh, Parce que de toute façon, même si j'en ai roll 1, non, je ne peux pas là, le sauver. c'est pas, pas suffisant. Tristesse du commandeur, non Oh Et il part en beauté, il part en beauté. Ah, Alors, il va tuer les c'est bien. Il va euh, globalement, c'est à 3 pouces ou à 6 pouces C'est à 6 pouces. Donc en gros, tu vas avoir euh, des 3 sur les Stealers. Vas-y, je laisses laisse faire. Des 3 3 Je suis deux tu stealers et je suis pas sous fil pain. Donc je perds 2 Stealers. ça, ça m'embête. Ensuite, tu vas avoir... Euh, les conscrits. Un. Un conscrit, ok. Ensuite, tu vas avoir euh, un premier perso, là. Le compagnie commandant. Comment est-il commandeur 3 PV. Ouf. Ouf. Euh, tu vas avoir le scientifique. 2 PV. 2 PV. Il en a quatre, pour rappel, hein, le scientifique. Donc, okay, euh, il lui reste 2 PV. Euh, il y a un astropathe. Un astropathe. Ouf. Euh, L'astropathe, tu es mort, je crois qu'il a 4 PV, mais euh, il ah, en prend 3. Mais... Il, a, il prend 3, vérifier s'il décède pas. Ah, et après, tu as, no, as un autre astropathe à 6 pouces. Un autre pouces. astropathe qui en prend 1. Qui en prend 1. Tu as ta wyvern qui a 6 euh, pouces. C'est la morticorne. La morticorne, pardon. Elle en prend 2. Tu as mon objectif prioritaire qui a 6 pouces. Ah, ça c'est important d'en faire un. Ça Ouh, joli, 2 PV quand même, ça ne mange pas de pain. Et euh, tu as tes petits guerriers mordiants qui vont se manger les qui vont se manger les, les aberrants. Donc grosse action sur ce tour de de l'exocrine qui a atomisé le Lehman et en plus le Lehman Russ explose et fait une espèce de bulle énorme parce qu'il y avait au taquet de monde autour de lui. Euh, on notera surtout qu'il a enlevé 2 PV sur chaque le cible prioritaire respective, ce qui est assez rigolo, euh, parce que euh, parce que du coup son scientifique, il reste plus que 2 PV. Et il y a deux Steelers qui sont vraiment pas loin, donc c'est chaud chaud chaud. Euh, le, le prince tyran, a, a évidemment, il a un, un double dévoreur, donc il a tiré dans le corps à corps, il a encore enlevé 4 quatre, euh, quatre petits conscrits. Euh, J'ai envoyé tous mes tirs sur les bull green qui ont fait leur taf de tank et donc qui vont pouvoir manger la charge des guerriers tyrannides. Et, euh, et puis, bah, on, va, on va continuer à l'avancer sur la phase de charge. Euh, je vais continuer à avancer. Euh, du côté De ce côté-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon broodlord et je vais l'envoyer euh, sabrer des petits, euh, des petits gardes parce que ça, ça fait plaisir. Et évidemment, là, euh, là, il n'y a plus Lehman Ross qui fait barrage, parce que Lehman Ross aurait pu être super létal sur cette unité-là. Donc là, nos amis euh, les aberrants vont clairement s'engouffrer dans la brèche et, euh, et aller s'orienter vers la cible prioritaire et la zone d'atterrissage. C'est serré, c'est beaucoup plus serré que vous ne le pensez en vérité, car euh, là, à ce niveau-là, Franchement, je ne sais pas quelle va être l'issue. Je pense que ça peut basculer de n'importe quel camp euh, à tout le moment de la partie. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin euh, ou pendant cette phase de charge, voir ce que ça donne. Donc là, euh, je vais arriver globalement à la fin de mon tour 3. Euh, je suis plutôt content. Alors, il y a une action héroïque qu'il faut mettre vraiment en valeur. Euh, C'est le commandeur. Arrive à saigner les deux Steelers, Là où euh, les conscrits ont raté leur coup et pourtant en utilisant deux points de commandement pour interrompre le corps à corps. Euh, fait notable aussi, qui avec ses attaques de conscrit Fait 2-6 à la blesse sur mon objectif prioritaire Donc sur mon prince tyrannide Et en plus de ça, bah, je rate une sauvegarde Donc il me fait tomber un PV Ce qui fait que quand tout le, mon objectif prioritaire, un prioritaire a perdu 6 PV Il lui reste encore deux phases de tir Il a quand même pas mal d'armes Donc en gros, il peut saigner ma cible prioritaire euh, Faire 3 PV sur son tour 3, sur son tour 4, sur son tour 5 Donc là, ma cible prioritaire, je commence à m'inquiéter un petit peu C'était pas prévu, c'était pas prévu euh, donc voilà, en revanche, il y a quelque chose qui était très prévu, c'est les aberrants, là pour le coup, euh, je pense que le scientifique va commencer à claquer des fesses Parce que euh, là ça rentre, le, ça rentre dans le dispositif et, euh, et il, a, il a rien pour les arrêter, là je ne sais pas comment il peut les arrêter Donc euh, ça, va, ça va picoter, d'autant qu'on a une espèce d'énorme phalange euh, du côté tyrannide sur ce flanc là qui va tambouriner, qui va avancer tranquillement et qui va commencer à tambouriner tout ce qui tout ce qui bouge. Et autant vous dire que quand l'exocrine va commencer à cibler euh, euh, les troupes qui tiennent l'objectif prioritaire, je pense que ces troupes-là feront moins les malignes. Voilà, j'en suis tout à fait heureux et tout à fait satisfait. Les bullgrines tiennent la zone, euh, ça c'est plutôt c'est plutôt stylé. Euh, et euh, ils sont encore présents sur le champ de bataille, ils sont plus que deux mais ils sont là. Donc euh, je vais laisser la main à Pookie pour savoir... Qu'est-ce qu'il a euh, sous sa manche tactique à euh, nous dévoiler pour son tour 4 Objectif de ce tour, euh, mettre en sécurité le scientifique. Donc euh, pour ça, bah, il va falloir que je fasse 2-3 euh, créneaux avec mes tanks pour libérer la place pour un transport euh, que, qui sera représenté par le Torox pour pouvoir évacuer le, le scientifique euh, au moins de la zone dangereuse pour le moment même si bah, il risque de peut-être se faire tirer dessus par ailleurs. C'est parti J'ai fait embarquer mon scientifique dans un torox pour pouvoir euh, l'évacuer. Je lui ai mis un, un comité de, de sécurité, euh, de pilotage de sécurité autour euh, avec euh, l'ESSION. Je l'ai les engagé, le massif prioritaire, parce qu'il bah, faut la désengager pour pouvoir lui tirer dessus et faire des trucs dessus. Euh, et maintenant, on va pouvoir passer à la phase de tir. Donc l'ESSION ici, on tirait et on retirait trois points de vie. À la cible prioritaire, le Torox Prime a tiré sur les aberrants et on a retiré 3 avec l'ensemble de ses tirs. L'ensemble des sions ont tiré sur les véhicules et les Gaunt restants. On réussit à s'en débarrasser du coup le Patriarche n'a plus d'écran. Donc le Torox qui a récupéré le scientifique va pouvoir gentiment lui tirer dessus depuis au-dessus des conteneurs. Et donc la Wyvern va prendre pour cible les aberrants dans le corridor. La Manticore, pour son dernier missile, emporte avec elle trois euh, aberrants. Fin de la phase de tir. Donc du coup, je vais pouvoir passer à euh, la phase de charge. Sachant que ma Manticore n'a plus aucun missile, elle ne va plus pouvoir tirer du reste de la partie. Elle va charger vaillamment euh, la cible prioritaire, pas pour euh, lui faire des dégâts, mais surtout pour l'empêcher de charger au tour prochain et d'envoyer également des sorts. En espérant que je ne la tue pas encore encore. Euh, corps. J'espère, mais j'ai je, confiance. Elle a fait le taf pendant la partie, donc j'ai compris. Et pour continuer dans le thème, c'est mes véhicules qui sont en charge. Donc ma Chimère va charger le Patriarche. Donc la réussite des charges sur mes deux cibles. Euh, ce qui veut dire que globalement, c'est ces châssis qui vont taper en premier et qui vont pas faire grand-chose. Et il euh, y a toujours évidemment ce corps-à-corps corps de l'infini. Et là, je pense que ça va se solder par la mort. Euh, ça des va abusers. se solder par enfin le décédé Bull Green. Et, euh, et puis, on se retrouve à la fin de la phase de corps-à-corps. Corps. Savoir si ces châssis... Oh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de savoir si ces châssis vont survivre à leur euh, leur fougue. Qui les a envoyés au chargé des, des bêtes féroces que sont euh, le Broodlord et le Galet Tirmid. Enfin, du patriarche sur la Chimère. Et ensuite, on aura la riposte du Prince sur la Manticore. Alors, le Broodlord, pour rappel, il a 6 attaques. Il va toucher sur du 2+. Plus. Toujours un petit As des familles, c'est normal. C'est toujours pas cool. à la manœuvre. Donc, euh, il me reste actuellement 3 points de commandement. Je vais prendre un point de com. Non, je vais même pas utiliser un point de com. Ouais. Euh, donc, j'ai 5 attaques. Je vais le blesser sur du 5. Par contre, je relance les blessures nativement avec ce Broodlord. Ce qui en fait une bonne unité d'ailleurs à ce titre. Il y a euh, 3-5 qui passent, Ça, c'est plutôt, plutôt propre. Et ça, c'est la relance. Alors, ah. le 6 fait PA moins, moins beaucoup trop pour qu'il ait une sauvegarde. Et 3 plates Donc déjà, il perd 3 PV sur la chimère. Et là, il y a 3 sauvegardes qui sont à PA-3 et qui font D3 damage. Il ne fait pas de 6. Donc, il va prendre 3 D3. Il a déjà perdu 3 PV. Il ne t'en reste donc plus que 7. Ça. Ça en fait 3... Et 1 et 1, ça en fait 5 Il faudrait que je rejette une blesse Pour, euh, pour s'abrer ce véhicule euh, J'ai bien envie de m'en débarrasser en fait, De ce véhicule alors Si je rejette celui-là, je suis à 4 Non, je ne vais pas le rejeter, c'est trop, trop risqué Donc tant pis, je mets 5 euh, et 3 Donc je mets 8 PV sur la chimère Dans la foulée, je fais la manticore Là, avec l'autre princellé euh, Lui, il a perdu 6 PV, donc il va toucher sur du 3 et non du 2 Bon, il est plutôt ah, chaud Il a perdu 9 PV Il a perdu 9 PV, euh, il a perdu 9 PV donc il va toucher sur du 4 et il va par contre te blesser euh, sur du 5 relançable. Bon, là, la cible prioritaire, elle est, elle, est, elle est en berne. Hein. Euh... Sauvegarde à PA-3. Sauvegarde à, à 6. Oui oh oh, Oui, monsieur, oui, monsieur. <rire> oui, bravo, bravo, félicitations. Et ici, eh bien, euh, nos amis, les guerriers tyrannides, finissent enfin les boules green et vont pouvoir avancer sur l'objectif central qui est la zone d'atterrissage. Fin du tour 4, euh, beaucoup moins de monde sur la table euh, de mon côté, ça se dépeuple. Mais euh, j'ai bloqué les deux personnages qui étaient problématiques euh, trop dans mes lignes. Et j'ai mis en sécurité mon scientifique dans le Thorox. Donc euh, bah, il faut il faut maintenant que ça... Il faut que le Thorox meure pas l'exocrine. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Après, il y a un gros problème, c'est que il bah, y a les guerriers qui arrivent euh, par derrière. Euh, plus un, un petit bout d'aberrant aussi. Donc euh, c'est c'est pas très rassurant pour la suite. Euh, on va voir ce que va faire euh, la marée d'infestation hein, Tyrannide. Allez Tour 4, côté Tyrannide. J'ai plus de vagues. Là, il va falloir que je, je mette en œuvre mon armée telle qu'elle est sur la table. On arrête de, de se goinfrer d'unité. Euh, par contre, clairement, euh, là, je pense que il a réussi à, à faire de la rétention jusqu'à présent, il a bien géré avec ses boules green, avec ses troupes, mais là, on sent que ça ça s'amenuise. Ça, ça, ça surtout que là, je rentre dans la zone et il a plus grand-chose pour me stopper. Surtout, il a fait embarquer son… par peur, il a fait embarquer… Euh, je comprends, je comprends. Comportement humain après tout, euh, il a fait embarquer son scientifique dans le torox et évidemment j'ai mon exocrine qui va lui envoyer euh, la dose et le torox va complètement exploser dans ses lignes et on va savoir euh, comment le, le scientifique va se sortir de ce merdier. Euh, sachant que pour moi en fait le deal va être de se dire euh, bon le, la, le relais de communication est perdu mais euh, j'ai je pense pouvoir gérer la zone principale et surtout et surtout euh, aller chercher son scientifique. Donc euh, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc là, bah, j'ai continué l'avancée avec euh, les Tyrannides. Globalement, euh, l'idée, ça va clairement être de péter le, de péter le transport du scientifique pour essayer de lui voler. Ma cible prioritaire, il lui reste 3 PV. Ça va être, ça va être compliqué pour, le, pour faire survivre mon prince. Et, euh, et en fait, c'est pas gagné non plus de contrôler le centre hein, parce qu'il parce qu a, a de la ressource et moi j'ai plus grand chose non plus. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une grosse phase de psy. Et, euh, et puis après, euh, continuer l'avancée et, euh, et puis on verra où ça nous mène. Euh, les Tyrannides et le Kul'Genceiller alliés ensemble, d'un même, euh, même élan, vont tout droit vers leur but qui est de détruire leur ennemi. Donc il restait 2 PV à notre ami le Stormlord. Euh, il a quand même des milliards de dés de lance-flammes lourds euh, qui sont quand même agaçants. Donc j'ai décidé de smiter, je lui ai enlevé ses dernier PV, il a fait un 6 à l'explosion. Il a fait 2D6 pour la distance d'explosion, il n'a fait que 4. Donc en gros, il n'y a que mes petits gars et les siens qui ont pris des mortales. Donc les packs de 10 désembarquent dé dé et prennent une explosion dans le groin. Ils ne sont plus que 4. Et moi, j'ai perdu euh, un, euh, un zozo et un PV dessus. Et, euh, et voilà, c'est une phase de psy plutôt, plutôt cool. Et je passe immédiatement à la phase de tir. Merci bien. Je vous en prie. L'empereur protège. <rire> Joli L'empereur protège, mais je crois que l'empereur ne protège pas assez. Tu prends euh, tu prends 8, 9, tu prends 7 x 2, tu prends 14 PV. Alors, dans ce véhicule, Bien. il s'attend pas, pas, on va vivre tous ensemble. Regardez regardez la joie sur son véhicule. Dans ce véhicule. véhicule, il y a quand même un 6 prioritaire, et il reste 2 PV. Si tu exploses et que tu fais un 6, cet homme-là meurt gaiement. Euh, je vous invite donc à découvrir tous ensemble ce que donne ce jet. Ah non, non, non, c'est pas si excuse-moi, je reprends. Je reprends, je dis des bêtises, parce qu'en fait, c'est, il y a un mec dedans, donc débarque en urgence. Sur un 1, ce gars-là meurt. D'abord, on fait ce test-là. Est-ce que tu fais un 1, est-ce qu'il meurt? Mon preneur protège. Ah là là, oh. un... Bon, bah, c'est pas grave, je vais ouais, Par contre, tu vas me débarquer rapidement ton petit scientifique. J'ai deux, trois mots à lui dire, s'il te plaît. Et regardez qui est de retour sur la table. <rire> c'est notre scientifique. Mais pourquoi tu tournes le dos à l'ennemi? Fais face au danger, fais face. Voilà comme ça c'est mieux mon brave. Ok je vais arriver à ma phase de charge euh, je vais continuer à faire ce que je fais depuis le début c'est à dire mettre la pression en revanche je vais utiliser mes petits euh, zoanthropes pour aller charger ces quatre glands parce que j'ai pas envie qu'ils me charge mon mon exocrine et qu'ils me soustraient des tirs potentiels autour tour 5, des tirs qui peuvent être d'une importance capitale donc ça déjà c'est acté. Ensuite euh, bah, nos aberrants vont Laver du conscrit, hein, ça va bien bien se passer, ça va bien se passer. Euh, ici, lui, il va venir saigner un petit orox qui fait un peu trop le un peu trop le cake, je trouve, à mon goût. Donc lui, il va mourir terrible péniblement. Euh, et ici, on va saigner ce châssis là et on va euh, rentrer dans les lignes adverses. Euh, on se retrouve une fois que tout tout cette, tout ce petit monde est au corps à corps. Bleh. Euh, globalement. Euh, globalement j'ai l'impression que la, la victoire échappe au tyrannide parce que euh, je n'ai pas trop de solutions pour tuer son scientifique hormis le fait de croiser les doigts pour survivre avec mon objectif prioritaire euh, mais j'ai bien l'impression qu'il va s'en sortir en tenant les trois objectifs prioritaires à la fin de son tour 5 c'est à dire il aura la zone centrale, il aura euh, le relais de communication et il aura saigné mon objectif prioritaire. Euh, on va voir ce qui se passe sur son tour 5, ça va clairement être décisif. Et puis, en, en même temps, c'est le dernier tour de, de, de poulki. Euh, et je lui laisse immédiatement la main pour, pour découvrir ça tous ensemble. Ok, dernier tour, euh, dernier carré de résistance. J'ai mis toute mon infanterie au milieu de la table. Il faut que j'essaye de descendre ce fucking prince tyrannide et que je protège euh, le scientifique, j'entends l'aéronef arriver on va voir ce qui va se passer donc fin de la phase de mouvement j'ai fait aller l'ensemble de mon infanterie au centre enfin ceux, que, ceux qui étaient à portée, euh, pour pouvoir avoir un maximum de personnes à cet endroit là pour pouvoir finir le prince tyrannide me débarrasser des aberrants parce qu'autour de Turop, pourrait me faire très très mal et avoir l'avantage du surnombre également j'ai euh, fait fallback euh, mission avec Fuseur et j'ai rapproché mon, mon tempestor pour pouvoir donner l'ordre de de tirer même s'ils si ont fallback pour pouvoir me débarrasser de ce personnage qui pourrait aller me prendre euh, euh, le relais de communication et tout. Euh, J'ai réussi à euh, faire embarquer euh, le, le scientifique dans la chimère, euh, sur une magnifique advance de la chimère. Donc, euh, vous vous rappelez <rire> Globalement. Ouais, donc, du coup, j'ai voilà, mis le maximum de monde au milieu. Euh, je pense que faut... ce qu'on veut tous savoir Pierre, c'est est-ce que tu vas réussir à tuer euh, le, la cible prioritaire Et la question c'est quelles ressources tu vas employer pour essayer de le buter Bah comme depuis chaque tour, les, les sions, les sions plasma. Bon ben bah, voilà, il a, il a suffi d'une salve ah, de tir. Je l'ai recouvert de plasma chaud dans sa grosse mouille. Ouais, en même temps, bon c'était un peu acté mais bon voilà. ça me fait mal au cœur mais. Un point de victoire supplémentaire pour Poulki. Yes. C'est son premier d'ailleurs. C'est le premier de la partie en fait. En revanche, euh, les fuseurs ont raté la cible, hein. je tiens à le préciser quand même, il faut que ça soit dit, donc l'intervention héroïque aura bien lieu. Bon en fait non, cette partie part complètement en vrille mm -hmm. puisque Bulky a activé les plasmas qui étaient juste derrière. Euh, il faut il y jamais... Il y en a un qui s'est surchauffé la gueule. Ouais, hein. il faut jamais omettre. Alors fais pas ça parce que là du coup euh, tu vas avoir un mort au, au... à la cohésion d'unité. Ce serait dommage. Merci. Donc jamais euh, oublier les plasmas derrière les fuseurs. Hein. C'est une règle d'or qu'il faudra respecter à l'avenir puisque il m'a infusé mon... mon malheur au l'ordre. Fin de la partie pour moi, fin de mon tour 5 qui s'est fini dans la sueur et dans le plasma chaud. J'ai rempli euh, mon objectif de descendre ma cible prioritaire, c'est-à-dire le prince tyrannide au milieu de la table. Euh, les sions ont vraiment, vraiment bien fait le taf. Ils ont tellement bien fait le taf que leurs copains ont dit en eh, diraient bah, « Nous aussi on va faire le taf ». Ils ont descendu le patriarche qui était sur l'autre flanc. Donc un point de victoire marqué, j'ai toujours le relais de communication sous contrôle et a priori je vais le garder sous contrôle, donc j'aurai un deuxième point. Et euh, pour la beauté du geste, ça serait top de pouvoir garder la zone d'exfiltration au centre, mais ça c'est à la fin du tour de Tourop qu'on le saura. Pour l'instant, deux points de victoire marquée, le scientifique est au chaud dans une chimère. Pour l'instant, l'Astra Militarum a fait le taf. Bon, ben, c'est le cinquième et dernier tour de jeu euh, de ce rapport de bataille. Euh, globalement, eh ben, Poulki euh, a bien joué euh, la stratégie Astra Militarum qui était de... Rester fixe sur les positions de tenir et de laisser les vagues s'écraser contre lui. Là, je suis un peu démuni. Je vais tenter euh, dans un espèce de baroud d'honneur de tuer sa chimère et de croiser les doigts pour une explosion qui pourrait potentiellement tuer son, son scientifique. Ça sera absolument génial que ça se finisse comme ça. Ça me permettrait de récupérer au moins un point de victoire et ce que je peux tenter, ça va être, euh, ça va être en fait de, de faire venir mes troupes, mais j'aurais pas le centre. Il a, il a trop de monde sur le centre, euh, donc je pourrais pas en fait récupérer deux points de victoire. Euh, donc ça sera, ça sera sans doute un échec côté Tyrannide sur euh, sur ce scénario-là. On va quand même faire la phase de mouvement et voir ce que ça donne au tir, savoir si on arrive à sabrer ce scientifique. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de la suite des aventures de l'homme qui ne savait pas faire ses lacets. Donc, sans surprise, la chimère s'est fait sabrer. Pierre, je te propose ce dé. Tu vas d'abord nous faire un G et sur un 1, ton scientifique va mourir. Il faut que tu sois sanctionné pour, pour cette arrogance de faire monter et débarquer un mec comme ça dans un véhicule. Alors, jette-moi ce dé. Regarde, je te le mets sur la bonne. Non, je vais faire ça. Je vais, faire ça. Je vais te mettre sur le 6. Ça, ça va générer un Vas-y, je te laisse prendre la, petit, prendre la main. Petit euh, rappel de règle sur la V9. Est-ce que j'ai le droit de reroll Non, ce dé-là n'est pas rerollable. Du verbe ça. riroler. Ouais. Allez, vas-y, montre-nous. Allez, on veut un 1. On veut un 1. Frustration sur ses. C'est la chimère, mais le scientifique va s'en sortir encore indemne. Allez, on se retrouve pour la fin de la partie. Et bien voilà, on arrive donc à la fin du tour des Tyrannides. Euh, ça servait à rien d'aller plus loin en termes de jeu, puisque là, clairement, euh, c'est Poulki qui prend l'avantage. Les Tyrannides ne pourront pas revenir sur ce scénario-là et, euh, et resteront euh, resteront bloqués euh, en dehors de la base. Gros euh, gros GG à Poulki pour avoir bien défendu ses objectifs. Il a bien géré ses, euh, ses lignes euh, comme un vrai... Euh, commandeur de l'Astra Militarum, euh, vaillant et tout à fait euh, confiant dans les troupes qu'il a menées. Euh, je vous propose immédiatement un débriefing en immersion totale sur la fin de ce rapport de bataille et pourquoi pas l'amorce de prochaines aventures que vous pourrez suivre sur Creative War Games. Compte rendu en cours d'action Assaut Xenos maîtrisé Relais de communication sécurisé Exfiltration en cours. Data sécurisée en cours de téléchargement. Retour, analyse. Suite, expérience, chercheur. Immatriculé 20C015. Des mutations génétiques effectuées sur la plante identifiée Malagan seraient la cause de l'assaut éclair d'origine Xenos. Perturbation Warp détectée. Perturbation en communication détectée. Convergence Xenos détectée. Convergence Force Hérétique détectée. Demande de support Adeptus Astartes. Exfiltration des data vers secteur le plus proche, monde dénommé Aurora.